Les bénéfices de la protection sociale complémentaire développés dans le cadre de négociations collectives pour aboutir à des accords de branche sont dans la durée multiple. Au premier rang d'entre eux, on trouve la convergence qui est propre à cette rencontre des intérêts des employeurs et des représentants de salariés, réunis bien souvent en commission mixte paritaire. Euh, convergence parce que on va s'intéresser aux intérêts attendus euh, par le régime mis en place au bénéfices collectifs de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Le deuxième intérêt il porte dans la mutualisation, qui dit travailler sur une branche, dit travailler sur un périmètre qui est extrêmement important en nombre de personnes couvertes. Et on va donc obtenir le meilleur effet du rapport entre le coût et le service offert, donc la définition des garanties et le montant des cotisations qui est obtenu. Le troisième vecteur, il est dans le pilotage. Le pilotage, dans la durée, la commission mixte va surveiller les comptes, va surveiller ses évolutions et va se donner l'opportunité, en fonction des résultats, d'apporter de nouvelles garanties, de les modifier pour répondre euh, au fil du temps à l'évolution des besoins des salariés. Le dernier élément, et il est tout à fait spécifique aux institutions de prévoyance, il est sur l'action sociale. L'action sociale permet notamment de développer des actions de prévention dans les entreprises et ce qui est attendu aujourd'hui à la fois par les employeurs et par les salariés, c'est d'avoir des actions qui soient centrées sur les problématiques rencontrées dans les branches définies. On peut euh, parler par exemple de différences qui existent entre les paysagistes et l'industrie sucrière, qui vont attendre d'autres choses. Et donc pour ces quatre grands facteurs, ces quatre grandes principales raisons, aujourd'hui, l'approche par voie de convention collective ou de branche euh, représente forcément la forme la plus aboutie, la plus équitable et la plus stable pour la protection sociale des salariés.